Bonjour à tous, euh, confinement saison 2 épisode 5, on continue à entretenir ces électroménagers et là quelque chose de spécial, on va, et alors on a évidemment beaucoup de, de clients qui nous ont demandé ça, on l'explique en magasin, je me suis dit tiens pendant le confinement on va le faire, on va entretenir son moulin à café. Alors, évidemment, il y a toujours beaucoup d'entretiens sur comment entretenir sa machine à café manuelle. Mais quand vous avez des machines à café manuelles, vous devez entretenir votre moulin. Donc voilà, on va directement partir dans l'entretien. Allez, ici, la pluie est entretenue depuis trois semaines, plus ou moins, c'est très simple. Ça coûte pratiquement rien du tout. Deux, trois petites techniques. Et en cinq minutes, ça va être fait. Alors, première opération pour votre moulin à café. Vous le débranchez tout d'abord, OK Et alors, on va nettoyer d'abord les parties intérieures du moulin, et on va récupérer le surplus de café que nous avons ici. Voilà, parce que ça, on ne va évidemment pas le jeter. C'est un peu l'avantage en fait des moulins par rapport à certaines machines automatiques où vous êtes un peu obligé d'aspirer le moulin parce que vous ne savez pas récupérer. Ici, dans une machine manuelle, dans un moulin manuel et une machine manuelle, on sait récupérer sans aucun problème. Le réservoir, on a souvent l'impression que ce n'est pas sale parce que le moulin ne fait que passer. Eh bien non, je vais vous montrer... En fait, vous avez quand même un tout petit peu de saleté à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit bien ici à la caméra. Voilà, d'habitude, on a Benoît qui nous aide à cadrer. Mais bon, voilà, là, on est confiné. Donc bien, voilà, une petite loque à l'intérieur, c'est tout. Là, il n'y a rien de plus à faire, mais c'est important d'entretenir. De, on a des petits pinceaux, nous, ici, voilà. Okay. Souvent, moi, je fais ça à l'extérieur. Chez moi, ça permet évidemment de ne pas en mettre partout. Maintenant. Le principal, c'est l'intérieur, OK Vous allez voir, ça, c'est la partie facile. Je fais ça, on va faire sur un drap. Je l'ai fait blanc, exprès, comme ça, vous voyez vraiment bien ce qui peut en sortir. Donc, tout d'abord, on va renverser le moulin ici dedans. Et regardez déjà ce qui peut en sortir. Il y a un peu de tout. Il y a le grain, il y a, il y a du bon grain, ça, vous avez le trié. Il y a un petit peu d'enveloppe, la parche que vous savez avoir dessus. Vous avez des petits résidus, etc. Et donc, c'est bien aussi, vous voyez, l'intérieur ici, si vous le voyez bien, il est relativement sale. Alors, deux petites choses à faire dans ce moment-là. Tout d'abord, on vient déclipser, en fait, ici, on vient, voilà, on est déclipsé, ici, et on vient donc voilà. Mais simplement, là, on n'a rien fait à part venir simplement, on va dire un peu, secouer le moulin, on va appeler ça comme ça, avec un pinceau, on vient tout d'abord, même un plus gros pinceau, voilà, on vient d'abord nettoyer ici, j'ai principal, la meule, ici. Voilà. Voilà. On peut commencer à nettoyer l'intérieur. Après, vous allez me dire, il reste des résidus ici à l'intérieur. Comment va-t-on faire pour les nettoyer C'est extrêmement simple. Donc, quand ceci est nettoyé, voilà, on a un peu passé le pinceau à l'intérieur, on a un peu fait tomber ici pour récupérer. C'est vraiment un entretien rapide, le moulin. Et C'est ça que quand parfois... On me dit, bon, on n'a pas le temps, mais c'est des, des toutes petites choses à faire. Toujours bien entendre le clip, vous l'avez entendu. On remonte son moulin. Okay, donc là, le réservoir est propre. Okay, vous voyez déjà ici, simplement, ce qu'on a récupéré. C'est impressionnant. Simplement, là où ce n'était pas atteignable, on rebranche son moulin. Et là, pour le nettoyer, une simple technique. On va prendre du riz. Alors, pas n'importe quel riz. Pas le riz en sachet. Okay, pas le riz en sachet et pas le riz long grain. Donc, pas ce riz-ci qui est plus jaune, il faut du riz rond, le riz pour le riz au lait, le riz pour risotto, en vrac. ok et, et là, simplement, vous allez voir, c'est tout simple. Le riz va vraiment venir nettoyer l'intérieur du moulin. Donc, vous prenez ici votre riz, euh, vous en mettez un petit peu dedans, tout à fait. Et, et pour, pourquoi pas le riz rond comme ça, ou le riz en sachet, parce que je n'ai pas vraiment l'explication, mais c'est un drôle de bruit le moulin. On entend que ça, ça ne nettoie pas bien et ça, euh, ça gratte un peu dans le moulin et ça attaque un peu. Donc vous prenez votre porte-filtre et vous allez bien entendre. On va mettre le micro tout près. Vous voyez déjà, rien que la toute première fois, on a déjà obtenu déjà un mélange riz-café qui est mélangé. Ok. Je vous montre une deuxième fois. Là, on a même des petits morceaux de café qui viennent encore de retomber, qui étaient à l'intérieur. OK. Et là, vous faites passer le riz. Vous voyez, c'est tout simple. Ça coûte pratiquement rien à nettoyer. Vous voyez, vous allez voir ce qu'on qu obtient même en faisant ça. Hein. Donc, vraiment, regardez, on obtient encore du café. Ici, on voit bien comme ça. Hop Évidemment, vous mettez ça euh, dans votre compost, etc. Voilà, là, là, je vous montre vraiment ce qu'on obtient à la fin. Faites passer tout le riz et vous allez entendre. Voilà. C'est de plus en plus blanc, mais on a, on a encore des petits morceaux qui retombent. Hein. Donc c'est. Là, vous avez entendu, on est presque, on est presque on est au bout du riz. Voilà, mais on a encore des petits morceaux. Maintenant, ce que je conseille de faire, c'est on redémonte une fois. Là, on le fait, on le, on le fait vraiment en temps réel. Donc C'est pour bien montrer que ça ne prend pas énormément de temps d'entretenir son moulin, en fait, voilà. voilà Et là, vous avez vraiment bien nettoyé l'intérieur de votre moulin. Maintenant, quand vous allez remettre du café, les deux, trois premières et deux, trois premiers grammes, il faut les jeter évidemment parce que vous aurez encore quelques petits résidus blancs, donc il ne faut pas le faire trop souvent. voilà Ici, la, la, la machine à café en temps normal tourne beaucoup plus. Vous vous en doutez, donc voilà, on vient manger tout ça. Vous comprenez pourquoi je le fais un peu d'eau? Parce que ça a un petit peu tendance à... à en mettre partout. Mais bon, ça va quand même. Voilà, on remet du grain à l'intérieur, voilà. Le café ne va pas descendre tout de suite, c'est normal. Vous avez encore un petit mélange café et riz ici, deux, trois fois. Et là, on ressent déjà l'odeur, car le café le café est une matière organique et donc il faut entretenir son moulin. Si vous partez en vacances, après le confinement, vous mettez votre café au frigo, quand vous revenez, votre moulin il est bien propre, bien nettoyé, vous savez recommencer à faire du café dans une machine entretenue. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos partages, pour vos commentaires. C'est vraiment très, très cool. Vous connaissez, il y a le site de vente en ligne, il y a les livraisons. C'est gratuit pendant le confinement. Donc voilà, euh, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao